Madame la Présidente, chers collègues, Jan Kusiak a payé de sa vie et de celle de Martina Kusnirova son goût de la vérité et son dégoût de la corruption qui gangrène la Slovaquie. Face à l'intolérable, je suis aux côtés de leurs famille et de ces milliers de Slovaques qui expriment leur ras-le-bol et leur soif de justice. D'abord, en exigeant une enquête approfondie et impartiale sur ces assassinats, Ensuite, en appelant à une plus grande protection des journalistes et des lanceurs d'alerte. Enfin, en veillant à ce que toute la lumière soit faite sur la criminalité organisée qui dénonçait Jan Kusiak. Cette affaire illustre tout l'intérêt du futur parquet européen. Alors que des fonds européens sont détournés et que des groupes mafieux et responsables politiques semblent partie liés. Le parquet européen saura mettre la distance indispensable entre la justice et le politique. Il garantira que les enquêtes sensibles soient menées de manière réellement indépendante et coordonnée. Les Européens sont fatigués de la corruption, Merci, mettons Madame. fin à l'impunité.